Société Générale publie ses résultats au deuxième trimestre 2022. Frédéric Odea, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Société Générale. Quel bilan dressez-vous de ce deuxième trimestre dans un monde toujours marqué par l'invasion de l'Ukraine, par la Russie et par l'inflation Écoutez, on a d'excellentes performances au deuxième trimestre, de très bons résultats. Bien entendu, on enregistre les effets de la cession de notre filiale en Russie, comme prévu 3 milliards après impôt, mais si on raisonne hors cette perte, qui a des impacts très limités en capital, tous nos métiers progressent, on a une forte progression des revenus, bonne gestion des coûts, un coût du risque faible qui traduit la qualité du portefeuille de crédit, et donc un résultat sous-jacent très élevé, et que ce soit sur le deuxième trimestre ou sur le premier semestre, nous avons des résultats donc supérieurs à l'année dernière, qui marquaient déjà un niveau historique. Bref, euh, des niveaux de, de résultats très satisfaisants. Et tous les métiers y participent. Ensuite, en capital, euh, c'est important. Dans cette période, Et eh bien là aussi, on a une bonne, un bon niveau de capital qui se maintient stable par rapport au, à la fin du premier trimestre 2021. Donc, je suis très satisfait des résultats de, de ce deuxième trimestre qui traduisent une dynamique de l'ensemble de nos métiers. Pourriez-vous revenir plus en détail sur les performances des différents métiers du groupe Vraiment, tous les métiers participent à cette performance remarquable du deuxième trimestre. Les réseaux France d'abord, avec une bonne activité commerciale en matière de crédit, de collecte de dépôts, euh, de conseils et de commissions. Euh, Boursorama a franchi le cap des 4 millions de clients en juillet. Et on, on a avec succès commencé à basculer euh, un certain nombre de clients d'ING. Et puis enfin, la banque privée euh, établit un niveau record de revenus. En ce qui concerne la Banque de Détail l'international, que ce soit en Afrique ou en Europe, là aussi des résultats de très forte croissance et on tire parti de franchises où nous sommes leaders sur nos géographies. Résultat, comment les qualifier Spectaculaire de la gestion de faute automobile qui se développe, mais en plus bénéficie de la situation du marché de l'automobile. Très fort résultat de l'assurance et de, également de notre activité de leasing. Enfin, et ça fait maintenant deux ans que c'est le cas, des résultats de marché en progression très satisfaisant. Nous avons donc bien géré la volatilité, les, les, les évolutions parfois, les chocs qu'on a pu voir, notamment sur les taux. Et puis une activité là aussi de financement et de conseil qui a un niveau record. Donc, euh, vraiment pour tous les métiers, un, un, un trimestre excellent euh, et je répète, qui traduit aussi euh, des années de travail pour établir euh, ces franchises. A l'occasion de ces résultats, vous remettez en perspective votre feuille de route stratégique et communiquez des cibles financières pour 2025. Pourriez-vous nous en dire davantage Vous avez tout à fait raison. Euh, Au-delà de l'incertitude sur le très court terme, il nous semblait important de, de nous projeter à 2025, de, de dire bah, au fond, voilà, on a lancé un certain nombre de chantiers et voilà ce qu'on peut attendre sur 2025, en ayant un certain nombre de priorités stratégiques en tête hein, qui nous guident aujourd'hui. D'abord, la satisfaction client, c'est un objectif essentiel pour tous les, les, les métiers. Les transformations profondes autour de l'ESG, notamment la transition énergétique. La poursuite de la digitalisation qui va toucher euh, tous les métiers et toutes les fonctions. Bref, vous avez des, des axes clairs. Et derrière, eh bien, on essaie de dérouler ce que ça veut dire pour nos objectifs euh, sur chacun des métiers, avec effectivement euh, une mise en cohérence, une mise en perspective de ces différents projets. Alors ce qu'on affiche, qu'on annonce, c'est au fond l'ambition d'arriver à ce niveau de rentabilité de 10%, de manière durable, sur la base d'une cible en capital, là aussi qui est adaptée à notre business model de 12%. Et euh, l'objectif, c'est de poursuivre la croissance de l'ensemble de nos métiers. Grâce à notre rentabilité, on peut alimenter l'investissement, on peut financer la croissance de nos métiers, tout en poursuivant des objectifs de productivité, d'efficacité, je pense en particulier sur l'informatique. L'objectif est de dépenser mieux en matière informatique, donc de réduire légèrement le pourcentage de dépenses informatiques par rapport au total des revenus, et d'améliorer donc au total le coefficient d'exploitation du groupe. Et plus particulièrement concernant le financement durable, nous avons augmenté nos objectifs et nous avons porté cet objectif à 300 milliards d'euros de financement entre 2022 et 2025. Donc un travail extrêmement discipliné. Nos chantiers stratégiques sont lancés. Nous avons neuf mois pour finalement finaliser l'existence d'un certain nombre des entités juridiques qui vont soutenir cette croissance et puis ensuite, pendant deux ans, deux ans et demi, tirer les fruits de, de toutes ces initiatives stratégiques. Et pour conclure, quelles sont vos principales initiatives stratégiques en cours dans les différents métiers du groupe D'abord, la fusion de nos deux réseaux en France. C'est probablement le projet le plus lourd. Et là, on arrive à un moment crucial, puisque au euh, premier semestre c'est la fusion juridique en début d'année et les bascules informatiques. Deuxièmement, euh, terminer euh, la bascule des clients d'ING pour Boursorama et bâtir une nouvelle étape stratégique pour Boursorama, qui est un actif formidable et, et très distinctif euh, dans le business model de Société Générale. On a bien entendu pour la mobilité, ce secteur de la mobilité, l'enjeu, l'ambition de finaliser d'ici la fin de l'année l'acquisition de l'ISPLAN pour créer ce leader de la mobilité qui sera un acteur fondamental en matière de d'ESG et de faire pivoter les flottes automobiles, les usages et la nature des véhicules. Et puis plus généralement, tous nos autres métiers sont engagés dans des transformations organiques profondes. Et encore une fois, il y a dans neuf mois une capacité à dire, voilà, ces entités existent. Et maintenant, tirons les fruits de tous ces développements stratégiques. Frédéric Odea, merci. Merci.